T'es même, même pas proche, t'es même pas proche. T'es même pas proche. Il y a deux façons qu'on va pouvoir le faire, ok? C'est si on ah se là punch là. comme ça et perle au, en même, au même moment. Mais je pense pas que ça va arriver. La merde tu peux Sinon, on en fait le canon. Faut tester, gros. Ça va nous coûter genre un décès de perles. Et ensuite, personne va l'avoir. On va devoir racheter des décès de perles et personne va toujours l'avoir. Salut Volkin! Salut! Ah. Ah <tout> oh, je suis dépressif. Volkin, il est dépressif en tabarnak ce gars-là. Non, non, non, c'est pas sa façon, il est dépressif oh, ce gars-là, j'ai eu le temps de T'étais pas sûr, arrête de mentir. Ça m'a touché, je le bord, je suis tombé. T'as fait quoi pff. Tu t'es punch Non, j'ai juste oui, sauté, j'ai. Non Non, c'est bon, c'est bon. En fait, j'ai couru, j'ai sauté l'under et ça m'a mis contre le truc. Attends, je vais réessayer. Où est-ce que tu le mets un peu plus haut Moi, je suis pas dépressif. Hey Volkin, ça va, mon ami Va te tuer mon Chris. Ben bah, en fait, le truc c'est que. Je, je voulais jouer à Ross, mais je trouvais plus le serveur. <rire> ça ça wow. s'appelle Tout est bon dans le cochon. Mais genre, je l'ai il, il, être... il était off hein, hier, et ce matin j'ai. Euh, ah merde. Fier, mais Chris, sûr, il était off, je, euh, je sais pas, il y a eu une maintenant, je sais pas. Ça, mais je voulais jouer hier, hein, je voulais farmer. Faudrait pas casser le truc en haut en fait pour que ton canon fonctionne techniquement. Putain, Kerex il me saoule, il me coque là, ça va faire autour Windows. Je suis pas dessus. Vas-y, je vais casser le truc que t'as fait au dessus. Bah, vous êtes là la... avec... ah, ah, vous êtes T'as dit en quoi gros T'as Ah Et oublie pas de slime s'il te plaît, cette fois-ci Onyx hein. Bah là, il n'y a personne de le leur faire de quoi. Mais. Ouais, Onyx hein. Merde, j'ai plus de perles. L'autre fois, c'était leur... une autre faction qui est arrivée qui nous avait counter quand même. Ouais, mais t'avais donné l'écho dans ton live aussi. Ah, c'est vrai, par contre. Si tu veux, je fais un live et je donne l'écho. <rire> il y a plus de Pourquoi il poke, lui Oh, mais arrêtez de poke, c'est casse-couille. Plus c'est puissant, plus ça fait, il mal. fait mal. Il m'a dit demande de move, Kaiser. C'est ton. Red. C'est bon, j'ai repositionné mon ombre, moi. Ouais, c'est ça, je vais le mettre. Va, bon, en fait, je crois qu'on aura même plus de chance à cette hauteur-ci, en fait. Même comme ça, je crois qu'on peut y arriver. Tu vas me faire un canon de TNT, tu vas pas faire chier, tu vas monter dans mon canon et tu vas. <rire> <rire> Moi j'ai plus bon. de M2. Ça va nous prendre comme la Google Plus 3 heures pour aller sur le putain de mais truc non Mais je oh. mec Bah hein. ouais, mais quand même, gros oh, ça va être chaud. Vas-y, vas-y, vas-y, ramène la TNT là. J'en ai attends. deux stacks. Attends, attends, attends, il me faut il y a un spawn derrière. T'en ai un stack, c'est mon dernier y a pas... stack. Ouais, y'a pas des, euh, des spawners à Underman oh Non, y'a pas de gueule, tombé Bah ouais, bah je savais pas que c'était leur claim en fait. Y'a pas des spawners underman ou warfam ou trucs comme non. ça là Non, y'a ah, pas, merde. non. Dommage ça. Moi j'ai pas d'under, attends, faut juste que j'en trouve deux autres. Faut faire une réclamation ouais, que trop Non, plus. ils veulent que il euh, les under ça soit rare. exploitent. Ouais, ouais, j'ai regardé leur conférence, pour crois ils ça. Rare, on en a un DC complet gros, sérieux Vas-y, vas-y, la Ah bah, moi, attends, non, moi, moi, moi, moi j'en ai même posés. plus d'under de... à ma sky, mec. Mais quand ouais. on en a plus là, la sky. Oh. Hein. Bah, il ah. y a 5 off, j'en ai remis 4 lignes tout à l'heure. Comment ça t'en as remis 4 lignes qui ou dans le live ou Non, y'a un abonné qui me t'es passé donc. Eh ben, oui, bravo, t'as enlevé la glace, gros cave Oh c'est pas grave, attends, je vais rechercher. c'est bon. Gros cave Attendez. Ah, ah, <rire> <rire> oh, je suis tombé Ah mais après, on voit les risques comparé aux pauvres. Y'en a, ils sont full space pour pas prendre de dégâts de shoot, y y'en a, ils sont full forme. <rire> t'es dans la même galère que moi, t'inquiète. Moi je t'ai dit, ça va pas marcher ton truc, mais bon. Regarde, ils sont tous une moi je suis full touch. Vas-y, vas-y. Attends, mais moi j'ai pas. Il a pas mis l'eau à la bonne place, le con. C'est bon, j'y suis, j'y suis. Sérieux Ah putain, j'étais juste au-dessus du coeur, bordel J'ai fait de la merde avec mon atterrissage en fait, mais on l'a, on l'a, c'est sûr. On a, on a même pas besoin de perdre, on a même pas besoin de perdre en fait. On Il a pas besoin couilles. de perles, on a pas besoin de perles et on est dessus en fait. C'est moi, j'ai fait une connerie, j'ai essayé de perles, mais en fait, en on a fait, pas besoin de perles. Va ok, vas-y, fais juste moi exploser, je vais y aller. Je prends une pomme d'or d'abord. Tu vas vrai? mourir. Ouais, bah, vas-y, vas-y. On peut tous se mettre ou. Ouais, vas-y, sautez, sautez, sautez. Vous pouvez quand même sauter, sautez saute juste à la même endroit que moi et c'est bon. Ah bah, moi, moi je vous attends. Saute, saute, saute, saute. saute. Oui. Oh, oh non, non, je vais tuer je vais tuer non. Ah, tabarnak, j'étais à un bloc à côté. J'étais à un bloc à côté euh, plus, moi aussi, plus, putain fait chier On va l'avoir, c'est juste, c'est un bloc là, il faut juste qu'on qu gère mieux l'atterrissage le... c'est bon. Ouais, Mais c'est chaud quand même l'atterrissage, t'as vu, c'est genre sur un bloc, ouais, tiens j'ai mis six ouais. under à côté Merci merci. On saute tous, on essaye tous, il y a bien quelqu'un qui va finir par l'avoir hein. Au pire on peut faire un petit canon plus, plus puissant là. Non non, il est, il est assez puissant, on est assez haut, c'est juste quand on est dans les airs, faut trouver le bon bloc pour redescendre tout droit en fait Prêt, ah, Sauter vous vous sauter sautez, sautez, sautez. Ouais. Ouais, oh, moi bon j'ai complètement raté, hein. Moi aussi. Et non, j'étais dessus! J'étais dessus! Le elle a tapé allez, mais ai pas, je je le coin! Ai ont ouais, je te. Faut pas que tu perles, je crois pas. Je crois pas qu'il faut que tu perles. Ouais, faut pas que tu perles, faut pas que tu perles en fait. Non, moi j'ai Moi j'ai réussi à perdre, mais en fait ça m'a tapé le coin en fait. Three, two, ouais, one, oui, Non, non, non, non, non, je sais pas comment tu Bah viens vite! Oh, j'étais dessus Mais qu'est-ce que j'ai fait Non, j'ai marché à côté J'étais dessus, j'ai marché à côté comme un con Non, non, non, non, non Non, pourquoi Putain, pourquoi oh, tu... tu verras ma vidéo, c'était n'importe quoi, j'étais direct dessus et j'ai marché à côté comme un con. Putain. C'est Kree qui est, est, est, qu est pas passé pas juste à côté, un bloc à côté Kree, j'ai vu oh. Attendez, attendez que tout le monde soit là, on va, on va se mettre plusieurs <rire> C'est trop bien en vrai, c'est fun hein. C'est <rire> fun mais gros, j'ai marché, je suis oh, comme un putain de con Vas-y, vas-y, active Vas-y, active, quand tu veux mec, faut désactiver après voilà. ouais, C'est bon, je crois que j'allais là Ouais, j'allais NON J'étais un bloc putain <rire> Je l'ai frotté mec l'ai frotté Putain de merde, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir, <rire> on va l'avoir, <rire> on va l'avoir, gros, je t'ai conné à lui, gros, je sentais son odeur mec, attends, je vais <rire> mettre, ouais, vas-y, allume les oeufs dès que tu peux, t'es prêt, j'étais comme ça, j'étais ici, t'es putain, je l'ai ah frotté, décollage, ça m'a pas envolé ah J putain de, de merde, j'étais un... tout prêt. Moi, ça ouais, des fois ça bug. Oups, tu à la. Salut, Icon. Salut, ouais, mec, salut. ça va la forme va pas, me... <rire> Tranquille. Je me prends des tintés dans le cul depuis tout à l'heure. Mais... Enfin, Vas-y, vas je me mets sur le bord. Let's go, je saute. Allez, go. Euh, C'est parti pour un tour de manège. Allez, allez. Allez, allez, allez. Non, <rire> oh my god ah, t'as vu ça, hein J'ai pris un truc par je l'ai frotté! Y'a quelqu'un qui m'appelle direct dessus hein! Mais ouais, c'est moi, j'ai fait le petit bon, bah moi je vais me mettre un autre stuff pour pouvoir le faire, parce que ça a l'air drôle! moi j'ai frotté avec un dit. Euh, là Onyx! Onyx! Oh putain, dis pas des choses comme ça, Wallah! Onyx, c'est le qui bleu, je suis plus là! Ok, sortez les gars, juste c'est parti, on pas un autre c'est ma dernière guerre, ça a l'air drôle! T'as pas besoin d'under en fait, moi je contrôle juste le truc! J'étais un bloc à côté moi aussi a tout monde qui a une Bah ouais bah ça va les relancer en bas les under. <rire> c'est stupide, on a pas de chance là. Mais je te dis on va l'avoir, on va l'avoir, c'est juste question de pas, de temps en fait. Parce qu'à chaque fois on est à côté. Il... Qui a de la TNT sur lui euh, moi sinon j'en ai voilà. un Moi, moi. j'en ai, j'en ai, j'arrive. Le jeune avait. Moi j'ai plus d'under. Dessus oui. il est. Il s'est en premier coup, il va réussir du premier coup ce matin. Ouais ouais attends, la... au prochain tour mec j'y vais, j'ai J'ai réussi le premier coup c'est vraiment que vous êtes nuls J'ai pas de tu as tout pris corps. encore. C'est chaud, en fait. Oh, c'est en fait. C'est simple, mais c'est chaud à la même, en même temps, parce qu'en en fait, faut que tu... tu en, quand t'es dans les airs, faut que tu trompes la bonne position pour descendre, en fait. C'est seulement ça, le seul problème. Faut sauter, en fait, non et oui. c'est ouais, juste toi, tu ouais. se se se que tu sautes sur le bout du bloc. allume la pour sauter. C'est qui qui, ah, qui qu allume ah, C'est qui qui, <rire> qui allume, du coup Ah, je sais pas. X. allez y allumez. Oh, Papa là. <rire> Il faut que quelqu'un l'allume les gars. Ah, là. <rire> là vous allez pouvoir aller très loin. Oh, oh, oh. Moi, je... Oui Oh non J'ai peur sur quelqu'un, <rire> j'étais au-dessus ouais, du ouais. cœur mais en fait j'ai peur sur quelqu'un. Attends euh... moi j'allais lu... mon Mais je crois qu'on a peur le... on perdu. On s'est perdre dessus je crois toi et moi ouais. ouais. Toi et moi. Plus tous ceux qui le veulent Entrez dans la danse Et moi je suis parti beaucoup trop loin là. Oh. C'était beau ça mec, GG Moi je pense pas qu'il en a besoin de perdre en vrai, c'est juste le niveau d'atterrissage ouais. qu'il faut. Ouais. Euh, c'est parti les amis on s'en va Oh il a dormir combien ouais. What What ah. Ok <rire> Non mais j'ai perdu Ricky T'as perdu sur moi je crois euh. Vous essayez que les deux en haut, nous, nous trois on est tombés hein. J'ai plus temps. de TNT, qui y en a euh, J'en je euh, euh, ai, ai, ai 64 63 63 63 63 63 63. 63. sur moi. Mais je tu peux me tp en haut, j'ai mis 7 hommes au lieu de faire Vas-y, vas-y. TP. Ok. Mais 3 on y arrivait mieux, non Non non celle-là, c'était bien aussi, tu verras. Attends. Moi, je sais pas où tu les places les autres. Moi je pense qu'on était on avait plus de chance au début mais bon. On ouais, comme le premier que 3, 3 étages. Enfin Ouais ah bah là il en a rajouté et on va Vas-y, vas-y, vas allume. Allume Maurice. Maurice. 3 2 1 oh, oh je suis je suis, je suis, je suis... Non! J'ai raté. Ah putain. Ah, j'ai raté aussi. Piraté. j'ai frôlé le truc quoi. Attends, si quelqu'un va dessus, il va pas dire il va il va pas va dire <rire> ouais, Il va gueuler comme <rire> <rire> Mets moins de TNT, mais comme tu faisais au début moins de TNT, je pense que ça marchait mieux. On va faire un test. Non, non, non, refais comme ça, refais comme ça, j'étais quasiment dessus, moi. Ok, ok, vas-y, vas-y, alors. Vas-y, euh, les T'es prêt J'allume. Oh. Non, oui, oui j'ai parlé en fait. <rire> J'ai entendu quelqu'un crier, <rire> ensuite il est tombé. <rire> <rire> à la il va arriver, il va l'avoir. C'est ça exactement, moi je vais me connecter là, je vais l'avoir. J'ai dit pareil Il a dit pareil on l'a toujours pas hein. Putain <rire> Moi je suis chiant seulement, c'est-à-dire Mais si je l'ai, je veux 50€ Paypal, merci beaucoup. Merci. Oh Non, j'étais dessus ah, il y avait quelqu'un. Le full space en bas là, a crié, moi on était un à côté de l'autre, à côté, chaque côté. Lui était à gauche, moi j'étais à droite, mec, on a failli l'avoir. Exemple, en fait, j'ai saut... en fait, sauté quand j'ai avancé et sauté en même temps que les TNT explodent. J'aimerais que je me des bots space, hein. merci beaucoup. Tu peux prendre des bots formes ou plus Moi j'ai pris des bots formes par co. J'ai pris mes bots space que j'ai gagné hier. Par contre, la durale part vite. Ouais, j'ai Vas-y je vais à la Sky qui prend TP. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Ramène la TNT si et les perds J'en ai J'en ai deux sacs Ok, ok. Ok, bah j'en ai beaucoup. Vous êtes prêts vas-y. Je Le serveur a lag donc j'ai avancé trop vite en fait. Oh, je suis dessus! Le coeur! T'es sérieux? Ouais. Non, y'a personne dessus, hein. Si, je suis dessus, t'es toi Qui, C'est qui, dessus? Mais non, le fils de pute, il a réussi! T'es sérieux? Non, t'es pas dessus. Ah, si, il est dessus! Il est dessus, il est dessus, il est dessus, il est dessus. c'est parti, on peut péter un cœur Ok, que moi je scope pour Oh my god, c'était long ça! Mais eh! Tu peux pas faire un canon pour... ça casse plus la TNT je crois hein. Non. Voilà, ouais, dommage. Là, ah, tôt ça sert à rien euh... qu'on soit tout dessus. attention Nossu, euh, je vais faire péter. Ah viens en haut. Ah, mais bravo, ah. tu vois Nossu, c'est pour ça, saute en bas. <rire> c'est quoi Les <rire> gars Je crois qu'il y a un gars qui s'est tp qui est mort. Oh les gars, j'arrive avec vous <rire> C'est qui qui a activé mon canon à TNT moi, <rire> je repose dans la tête. Gros, ça va être méga long. En fait, il va falloir enchaîner, je crois. Euh, onyx avec les perles là, t'sais, comme l'autre fois. Faudra que tu fasses ça, je crois. Et Onyx, okay. il y retourne. <rire> On les rejoint nous. On arrive. Ah, moi j'ai un homme directement dessus. Salut. <rire> <rire> arrivé de ces avec le canon. Et puis là tu me fais péter le cri, mais je me renvole. Mais <rire> <rire> <rire> moi aussi je t'ai dessus uh, Putain, ça va être méga une... lance-pillage, moi. Ouais. C'est bon, maintenant euh, on est dessus maintenant. Bah. On fait péter en entier, hein. Oh, ouais ouais, ouais, on ouais. ouais. Dans le chat. Oh, Écoute, cri, cri, vrai. cri, attends. C'est qui qui est là avec moi C'est moi, c'est moi, vas-y. Oh non. <rire> on l'a tous les deux raté, bon. T'as 14 points par contre c'est rentable ouais. ouais on va toutes le péter c'est pas grave j'ai 300 me... creepers en tout cas je... 240, attends, attends 236 mec mais... oh, On le voit pas par contre dans le Dans le oh, Dans l'historique des points vas-y ça le... se rajoute aux autres Mets-le dans, ah les... mets -le dans, le... Mets -le dans le coin Mets-le dans le coin Vas-y vas-y Ah ah je vais vous montrer comment on fait. Ça m'a pas tapé Ah bizarre. Ah ça m'a tapé en bas. Ah Mais gros il ah. y a quelqu'un sur le coeur, arrêtez Putain ne... Mais sauf où... mais tu savais pas qu'il fallait pas que je vienne Et Là les creepers ah, okay. ils tombent en bas en fait Vas-y fais péter. Ah, comment ça se fait qu'à deux vous y arrivez là Parce qu'on se met les deux dans le coin. J'étais ah, dans, dans un coin aussi. non non. Si si si Putain j'étais dessus Ah à côté Vous montez pas sur le cœur, les gars, ça sert à rien. Ouais vas-y, t'as bougé le creep à quoi On a déjà perdu quelques-uns comme ça non euh, à cause de moi On passe premier les gars ce soir ou pas Bah ouais on peut passer premier du coup ce soir. Ah mais bah après moi je suis encore le PNJ aller chercher Oh oh euh, cri et tout, ah, venez. faut aller chercher le PNJ pendant ce temps là Bah venez ouais vas-y go faire ça Et les tickets euh... Y'a le rip le creeper il est en bas, il m'a dit boum Bah il est un cancer lui Oh, c'est cassé sur le net, mais il est dans notre faction Ouais, <rire> c'est ce que je dis, c'est un cancer quoi bah, il est, est toujours, il y en a qui l'ont re recruté pas il, il est, pourquoi il est dans la fac What Il y a un creeper par terre ah, Il y a un il est qui me suit, T'as peur de creeper, gros con oh, euh, ce, Ceux qui <rire> veulent. Oh merde putain, ceux qui veulent ah, euh, euh, chercher le marchand avec moi, euh, regardez sur le caisse je vous envoie des va, trucs aussi s'il te plaît Venez tous je ouais l'ai trouvé que deux, deux fois. On peut mais il est jeté. La dernière fois, j'ai retrouvé pendant 3 heures. Je l'ai pas trouvé. C'est pas une vie. Tu hein. prends juste de des tickets, des ça va vite. Il était banni. Vraiment? <rire> j'ai plus de creep. Okay. Attends, je vais t'en passer comme ça. On peut faire un après l'autre. ok Ouais, voilà, c'est ça en fait. On peut se faire. Euh, ouais, Vas-y, je, fais... je t'envoie 32. Nice. Oh non Oh non Il m'a récupéré Oh putain <rires> la glace. Ah merde, mon erreur. Vas-y, vas-y. C'est pas, vas-y, fais péter. Je Vas-y, vas-y, vas monte. Fais le... Attends, j'ai juste tuer un truc Oh, je l'ai. Vas-y, oh, j'en fais péter un, t'en fais péter un. Tu vas au moment où je t'ai dit, oh, ok oh, Ok, c'est bon, tu peux se en maintenant. Et toi, presse la chaume. T'inquiète, on normalement devrait avoir un bon rythme parce que mes, les, moi j'essaie de perdre les ma perle à ferme. Le temps que tu tombes et tout, ouais, on fait ça comme ça. Vas-y, ah, il fallait chercher le marchand. Non, j'ai plus beaucoup de choses à échanger parce qu'Alconde il a tout pris dans ma sky. Je ne peux pas Il a tout échangé au marchand.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 on revoit Par contre on lui se décrive un peu là parce que... Bah c'est pas vrai. Mais il est mort de dégâts de chute le con Si c'est le creeper Ouais Mais gros C'est chelou, il y a des fois il commence à courir ouais, dans un coin genre... Je... Ah il arrive, ah, il arrive, est tombé dans l'autre, j'ai le tuyau, attends Vas-y c'est va va à toi J'arrive, fais gaffe, j'arrive Je pète, 3, 2, 1, il est mort Enfin il est... il, il, il a pété ah, oh bah t'es dessus, vas-y, nickel, là on prend une cadence comme ça. Essaye pas d'under, ça sert à rien. Ok. Comme ça, on a une bonne Ouais What Mais oh. c'est Jack tout seul Ouais, t'as vu, c'est chelou. J'arrive, j'arrive. Bah non, t'arrives plus. <rire> <rire> <rire> Il y a <rire> un lag du serveur en fait. Ouais, c'est chiant ah, mais non. On a perdu 4-5 comme ça. Ouais, mais on peut rien faire. Oh putain, attends, vas-y, pépé, pp on est bientôt premier encore euh... Encore, euh, ouais. encore euh, 700 points Ouais parce que 1000 points Vas-y vas-y Vas-y au pire je te laisse faire parce que du coup euh, On en use, ça sert à rien Non c'est pas c'est pas tiens, tiens, tiens, tiens, Non gardez, gardez, gardez. Oh oh oh J'ai... J'ai récupéré. <rire> oh là là Lâche... Je... Bon, je vais aller reposer la TNT Mais t'imagines si le serveur interdirait de poser des hommes sur des cœurs, ok il bah, faudrait qu'on faudrait qu réussisse le, le, le job TNT qu'on a fait. Faudrait réussir chaque fois qu'on veut mettre un creeper. T'imagines comment ça serait déjà sera, Oh sera putain, le mec ça coûterait un million pour payer un cœur. On a utilisé euh, deux stacks de TNT. Onyx, tu vas bon, chercher euh, le marchand avec moi? Non, non, non, oh. je fais un truc là. remplir le coffre d'Underpearl. Moi je vais faire le, le cœur. Hop. Oh. une photo de ça de ça. arrête de prendre des photos de moi gros je suis gêné non, je les... les photos des cordes ouais ouais ah, mytho mito. mytho oh, c'est ça hein ça s'appelle du voyeurisme ça mec je suis un gros mytho prends des photos d'Aikonz ouais t'as une grosse, euh, mi ouais, grosse michto et bah ben, qu'est-ce qu'il y a okay. <rire> putain j'arrive plus Merde, j'ai pas pris de banane. Je vais juste faire slash home à chaque fois, en fait, j'ai pas envie de gaspiller des perles, là. Il me reste une perle, je vais l'utiliser, mais après, ça a rien de gaspiller des perles pour ça. Ouais. On gaspille des perles plus des creepers au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Mais c'est rentable quand même, 12 points de creeper, c'est pas si mal. Ouais, ouais. C'est comme si tu mettais un donné au PSG à chaque fois, deux plastrons, non, un plastron titard. slash Oh, j'ai trouvé Marc Yes, t'étais moi T'es Nocio Ouais Non, Nocio, t'es sérieux eh, Dans le coffre, euh, un, un truc de farm plate En fait, en il fait, je... en fait, y avait un mec, et je viens de le tuer Regarde, euh, en fait, euh, écoute-moi. Oh, attends attends, attends, attends, attends, je suis full face, attends, je okay. l'enlève. Onyx, écoute-moi, ok. Dans le coffre en plate, j'ai mis des P2, P2, P3 que j'ai eu dans des skill bags. si tu veux les, les nice. vendre, ça te fait des pompes. Vas-y, vas-y, je ferai ça. TP moi, s'il te plaît. Non, Kree, toi, TP pas Kree. Pourquoi Parce que t'es pas beau, Kree. Kree. Pourquoi Kree, il est pas dans notre faction, en fait bah, Je sais je pas, pas dans... parce qu'il est dans la look-at-me. Y'a qui dans la look at qui est bon Pas. Ok, je peux venir dans la botte. Non mais y'a qui dans ta faction qui est bon Euh... Um, Personne Bah pourquoi, pourquoi on est allé avec vous Ah à cause de toi gros bon, ok ok ok je vais, moi, je vais voir Et pas je j'y euh, suis rentré hier dans la look Ce matin, ouais, il, Ce matin ouais. mec il a, il a cherché le PNP pendant deux heures C'est un très très gentil Là je bac Mais je l'ai quand même fait trouver Tu si veux savoir un truc monsieur, monsieur Collem il a dépensé plus de 500€ sur Kafak, Je dis ça je dis rien mais... Et c'est mon... Et Collem c'est bon. Ah d'accord ok Et quand j'ai mis euh, en fait euh, Alcon tu m'avais dit quoi mis Ouais je t'avais MP j'avais dit ouais t'es sûr que tu veux mettre autant d'argent euh, et tout. Ah ben ouais gros parce que oui. dans, le même jour t'avais mis deux cartes de 100 euros, hein, trois je sais plus. Ouais Donc mais je me suis dit... mettre les 3 du coup moi ça me faisait râler je devrais attendre encore une nuit pour euh, les remettre. Donc là j'ai dit ouais t'es en sûr que tu veux mettre ouais, autant d'argent Attends une seconde parce que là j'ai deux placements de farm pay sur moi. Euh Attends dans farm stuff t'as mis des trucs Ah ouais nice. De HTPA dessus, mais je crois qu'il n'y a pas de place dans votre action. Euh... T'inquiète, t'inquiète. On peut cliquer sur le net, il est banni. 30 minutes, il est banni. Ouais, mais quand même, ah il est ouais. cancer. C'est 30 minutes de trop. <rire> ah, mais bon, mais on Allez hop, plus 137 points. Oh non, Penji, il est parti. Bon, bah, bah, écoute. Ouais, faut, faut utiliser un autre ticket là. Non, moi je m'en fous, j'ai deux, deux stacks de tickets. Comment t'as vu pour avoir deux stacks de tickets Il en reste combien de points J'ai essayé d'acheter. Y'a Nezo qui est tout nu, qui se promène à côté Je sais pas combien il en reste mais il est dans l'orange 300 points et on... et on... passe premier Nice Oh bah de attendez, le attendez j'ai avoué Oh putain mais j'ai trouvé deux coeurs aujourd'hui quoi, trois coeurs aujourd'hui Putain ouais. c'est chaud moi Bah t'as quand même TP dans des coeurs hein. Ah j'en ai enfin, deux là TP. Ouais mais j'ai trouvé quoi Le coeur d'hier c'était moi Il a des... Non mais toi il nous suit vous avez fait de la merde hein Voilà De quoi Genre ouais, bien le coeur que vous avez, vous avez commencé à mettre des creepers mais vous aviez pas 128 creepers donc ce que vous avez fait c'était con C'est commence... lui il a commencé à mettre des creepers Bon les gars j'ai mis 40. Euh onyx et plus toi j'ai marqué Vous, vous l'achetez de qui oh. oui. C'est qui Attends deux secondes j'ai juste cherché du stuff Vous voulez un ticket Vous voulez un ticket pour pendy Il y en a deux stacks Il y en a faut... deux stacks il y en a pas besoin c'est juste que c'est 94 51 moins un... Oh, c'est hyper chaud! ce putain de cœur à péter, gros. J'aimerais ça qu'il se connecte pour un claim, ça serait encore mieux. Ok. Il, il m'envoie bien ouais. ta forme, attendez. On pivote cœur. Qui qu'est-ce qu'il ouais, bah, Non, pas. je rigole. Tu dis bah, es qu'il qu est dans la suprême sais. gang. Toi, ouais, hier. Ouais, Lio qui je lui. connais. C'est un youtubeur, je crois, non? Lioki c'est pas un youtubeur Allo Lioki euh, je sais pas. Qui Lioki, un truc comme ça. Son pseudo me type quelque chose pour Attends, faut que j'aille rechercher du stock. Et. Ah, ça fait trois fois que je le trouve alors. T'as trouvé Ouais, bah oui. Le DB Comment c'est. Euh, je le trouve. Ça marche bien qu'elle ait dit, elle compte spiller un actuellement. Non, sans blague, bravo, petit 3 Ah, ouais, ils sont à votre farm. Ça, ça donne que 3. Attends, slash craft. Y'en a un, c'est quoi est mort 2 fois donc on kick la faction. T'as qui que je me TP Mais pantalon, ça donne 4. Onyx, tu veux du stuff Sénat T'as 4 Ouais, ouais, ouais. T'as qui que TP à cri pour le truc. Oh, mais euh. TP toi. Attends, mais t'es pas à qui pour les points pour ma vidéo elle va faire une heure gros Ah oui je vais faire une vidéo, je vais pas faire de montage ou quoi, je vais juste la poster genre une heure direct Comme ça les gars vont voir comment on a galéré comme des putes Et en plus ils vont voir comment j'ai galéré comme une pute pour avoir les points Et comment titre, fait Donc le titre ça va être pillage de pute Allez il n'y a plus de PNJ Oh Sérieux prendre un inventaire de... Je suis j'ai tout, c'est moi qui a tout vidé les customs à la base pour le PNJ c'est bon qu'il y avait tout, tout, tout vidé les, les splays. en les plus le lendemain, le lendemain, ouais, le lendemain que j'ai ouais, tout fini tu l'as re-rempli, je l'ai revidé. <rire> de quoi, quand Je <rire> sais pas, ma... oh, il y oh, avait... La toute première fois là Ouais, ouais. t'en as remis, Icons, je les ai Icons. repris Il y avait 4 lignes de chaque temps, pk de Sena Putain, j'ai pris 3 stacks de sénat dans le cœur parce que pour faire des stuffs, c'est de points. Oni, le pire mec, c'est que p moi. Je te donne des, un de décès de P4. il reste que moi, en gros, j'ai donné un décès de chaque item P4 Sénat oh, et j'ai rien eu au final. Mon XP utilisé le marchand. J'ai même 36, pas eu les PB au final. 1372 points. C'est vraiment triste. tu t'as utilisé le marchand, t'as eu... trait quoi bah... les, euh, les plastrons Sénat. Bah en j'ai fait des plastrons avec le Sénat. Les pantalons, c'est le plus rentable. Ah bon Ça coûte moins cher et ça donne plus de. Un de moins et ça donne autant. Onyx, je te dis que je peux te permettre de prendre tous mes S à fin. Hein. Vas-y, hein. De toute façon, tu vas être dans la faction, c'est ça, si je comprends bien Cashback. Ouais, on, on, ah, on, on verra, on verra. On verra, faudrait cliquer euh, sur, pire, sur pire le net. Pire, pire, pire, pire Il donnait 4 items de chaque pays. 4 items de chaque 4 j'ai au final. Alex, quoi Camille, elle joue plus. non, elle est partie en vacances. Elle m'a dit sur Snapchat. Était moi qui, à ta peu ah non, ça, on peut la kick et la revêter plus le... tard. Oh, ouais, t'es écrit ah, okay. sur Snapchat, dang. Ouais. T'es-tu jaloux Exactement. Oh Ah ouais. J'ai okay, ajouté. Oh mon dieu, on est passé premier 32. Attends. Ah, mais non, oh, ils sont pas à toi là, Arrivo Non, je t'ai dépassé. Non, mais ils avaient. Ah non, ils avaient, ils avaient 13 000 points, je crois qu'ils en avaient 15 000. Oh. Ouais, je suis juste Mais de... Funkozy il achète masse de coeur de fac contre des pb donc ça va être chaud Zut Funkozy t'as doublé Non tu l'as pas doublé c'est pas ça de doubler si on l'a doublé Bah non on est juste passé premier T'es ouais. juste passé bah voilà, premier bah, Genre euh, doublé on, on l'a doublé en points tu vois Bah, bah non euh... parce que je te rappelle qu'il prend Ah non non non il, il a peut-être raison genre dans une course Si tu t'a doublé ça veut dire qu'il t'a dépassé Ouais, ouais, ouais ça ouais. dépend ça dépend ouais. comment tu veux le dire Mais moi je le voyais pas, pas comme ça Moi les doublé points, je croyais que Ouais, moi aussi je croyais que tu voulais dire doubler les points Ouais moi aussi je croyais ça Les gars je viens de drop mal en point Faut que tu t'as votre farm Oh putain Il y a masse heal pour vous Oh attends s'il te plaît moi j'ai pas Ils sont où C'est qui Cache du bat, on a fait une oh, dame, le, des gars. Le, le gars il se traîne les à notre. Nous on est même pas à la farm, le gars il traîne à la farm plus longtemps. Nous il se fait du stuff, flashs, allez. TP casu. <rire> oh et oh les gars. Aujourd'hui on s'est fait 5000 points dans la journée. Bah ça va, bref, on te... Si on ah, fait ça fait... tous les jours, mec, on est bien hein. Ah ouais J'ai <rire> tué Full Tita, mais, il y avait les potions. Mais il a tous splash, il a tous Le gars qui vient de sortir là. En son pote vient de revenir et il a tout Oh, trop nul. Bon bah, Full Tita PKQ3. En plus, hein. ça fait toujours, toujours plaisir. Finir, hein. Ça fait zizir. Mm. j'ai un don pour toi, regarde, quand tu descendras en bas. Ouais, la peau un creeper, merci, mec. Oh, bah, il est pas là. Tu sais que l'autre fois, j'ai tellement eu besoin de peau de creeper que j'ai pris mes 12 creepers que j'avais. Je les ai mis par terre, je les ai tués juste pour la peau d'un creeper pour faire ma vidéo <rire> ah. sur la nouvelle mise à jour. Oh là bon, ensuite, de... j'étais dans la base de Et nos de... j'ai vu qu'il y en avait plein dans les coffres. <rire> <rire> <rire> il s'est mis à pleurer Gros il a enlevé genre une ligne ah, en plus dans le la base Depuis le début de la version je fais mon kit druide Mais tu m'avais fait plein de potions Je me suis dit peut-être qu'il en a plus tu vois mais lui, euh, tu fait, pas de, Depuis j'ai re C'est rouge là Ouais ah, c'est rouge de ouf là. Je crois qu'il doit manquer à peu près euh, non, Je sais pas, pas genre ouais une trentaine peut-être Vu qu'on en a beaucoup cassé Beaucoup raté je veux dire Oh on se met trop bien là en bas de hey, la ils sont pas ses premiers hein. Message euh, ah, ils FF un cœur, ils attaquent un cœur. Oh, non non, vite deux flûte alors. C'est qui Belgique Hall C'est ceux qu'on a c'est ceux qu'on a attaqué euh Bah, il vient de même pays, il m'a dit GG pour mon cœur, tu n'attaqueras. Attends, c'est quoi qu'il m'a dit exactement Il m'a dit RIP mon cœur, tu tu pèteras pas le reste, c'est ce qu'il m'a dit. restes qu'il a déjà fait péter. Icone. Ouais. Il y a Onyx qui veut être le move. Ouais, je peux pas le move, il faut okay. qu'il Volkin le move. Volkin okay. Je suis en train de faire ma vidéo donc. Ouais, J'ai pas accès à mes autres écrans quand je suis en vidéo, ça c'est ouais. casse-couille. Genre quand je suis sur en rec, genre si je vois sur mon, mon écran A ou B, bah, mes deux autres écrans en fait, ça fait un black screen pour les, les viewers et j'aime pas du tout. Ah oui, merde. Ouais, c'est moi ton c'est ça. Exactement. Euh, à, à, quand même, est, tu est-ce que ça fait, à des, fait du 60 FPS 1080p ou pas oh, Ouais, bah ça c'est pas, ça, okay. ça record en 60 FPS. Et ouais. ensuite, moi je l'ai fait dans mon, dans mon montage, dans, toi, ouais, dans ton voilà, montage. Voilà, dans mon Sony Vegas, là le rendu ouais, je l'ai fait en 1080p 60fps. Ouais, pareil, pareil. Mais genre avant, je recordais en 100, 120fps et ça faisait des bandes noires en bas. Mais là ouais. maintenant, je record en 60fps, bugué. ça fait pas de bandes noires. C'est le maximum moi wow, 60 en okay. fait, tu se règle juste en 60fps, t'es dans le même T'as pas besoin de plus, hein Non, t'as pas besoin de plus, maxi... Enfin, c'est. Tout se fait dans Sony Vegas après Ça change rien. Tu pourrais même rien qu'en 30 fps et faire dans Sony Vegas que ça soit 90 FPS et tout. Ouais mais il est où ce PNJ Dans ton cul. Ah oh, <rire> oh, il a il a été déplacé depuis Du coup t'as plus les bonnes cordes Bon allez moi je refais des creepers aquatiques parce que j'en ai utilisé deux ce matin. Non vas-y vas-y vas-y fais pas fais pas j'en ai 13 et ça me sert à rien On utilisera les miens la prochaine fois c'est tout et pour des coeurs, les coeurs on n'a pas vraiment besoin de creeper aquatique donc ça sert à rien On Pas pour l'instant mais bientôt on va en avoir besoin Mais Merde Bah si le cœur de la ribo mec il en faut Je le sais j'ai deux sources sûres Aouh Et ton creeper Iconze Ah ouais bah Attention bah... icon. La source sûre elle s'appelle x Alpha donc tu vois c'est une source sûre x Alpha il est puceau mec Comme, comme, comme Xtra Alpha quand il avait dit l'info sûre euh, le cœur de la Google Plus était en l'air Pareil c'est mais... une info sûre Ok, bah bon ça pas... dit. Éthique, il oui, est un odus. Non. non pas... Ouais, Bien sûr il Otis. a Usuni ah, date sources sûres Il a ouais Sources sûres il cheat <rire> il avait... Bon arrêtez je suis en vidéo après ouais, les bon, gens bon. Ils vont vraiment croire qu'il cheat Arrêtez de faire des conneries <rire> aussi <Et quand rire> tu avec ton creeper en bas Abonnez-vous à Volkin. merci beaucoup Volkin, hein. ah, je vais couper <rire> juste ce moment là de ma vidéo Très Surtout que Volkin il fait même pas de vidéo ouais, contre, Il y a même pas fait. de chaîne Youtube ça se trouve Par contre moi j'en fais des vidéos on s'en fout Onyx. T'as duel. J'ai marque, Onyx, j'ai marque. attends, je peux me TP c'est qui Moi TP. Merci. Il me le dit de TP. Bien sûr moi je veux me TP pour une fois, j'ai quelques petits Attends, Onyx, je t'ai TP ici et j'ai cherché des stacks. Attends, TP à Onyx. Les gens, ils vont voir comment c'est galère. Les gens, ils disent, ouais, c'est de la merde des vidéopillages et guns. je fais que péter des cartes gros. Les gens, ils se rendent pas compte à quel point c'est chiant des tp. Ouais, par contre, il était caché. Le ouf le PNJ, Bah ouais. C'est quoi ce truc de bâtard? What the fuck? Tu l'as eu à cause des coordonnées dans le truc en fait? Euh, par contre, si c'est pour échanger des bottes, tu dégages. Non, mais j'ai les bottes là. Que des pantalons, que des pantalons. Ouais, j'ai mis pantalon et plastron. j'ai encore des plafonds. Euh, tiens, attends, prends ça. Ouais, j'ai pas Ouais, j'ai tout pris des stuffs, mais je crois qu'il en reste encore un peu. Après, dans l'historique des pots, on dit que tu fais pas de points, mais c'est pas Euh, TP moi, cri pour. C'est juste dans la tête, ça. Attends, j'arrive. Euh, TPA euh, euh... Ah je viens de comprendre un X pourquoi les creepers ils se jetaient En fait quand tu, tu le mets trop proche de toi c'est comme si toi tu le poussais Même si t'es à l'extérieur en fait Ah d'accord, ah oui d'accord Mais du coup ça l'éjectait grave vite Genre ouais. <coughs> J'ai vraiment hâte qu'ils commencent à mettre les putains de loot quand tu casses un coeur que ça donne des, non, mais euh, ça des trucs non. parce on que euh... L'autre jour ils ont dit que c'est en fait, que si vous pouvez péter des coeurs si vous en avez déjà un donc Du coup ça sert à rien d'avoir des pièces Bah ouais bah non, la si monnaie pour remontes, se rembourser les creepers as vu, as vu combien ça coûte hein, de casser un coeur. Ah Et laquelle de faction qu'ils ont cassé Ah, ah il, eh. il y avait combien de points pas ah si bah si, info Ils ont repassé devant, ils ont 15200 Ouais, je sais. Ouais, bah, il, il, avait y avait 000 quoi, 000 il y avait 000 1 000 quoi, il y avait 1000 points, hein. c'est pas grave. On les a nargués, du coup, ils ont voulu repasser devant. <rire> ils ont pris dans 600 points, ouais. on revient devant. Ils ont pris 930. Non, mais le truc c'est comme j'ai dit Fankozy, il achète des C'est ça que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, il achète des cœurs ouais. de faction, genre il y a un gars, il a trahi sa faction juste pour avoir 10 PB, tu vois. oh là. Voilà. Ah, c'est complètement. Et eh, j'avoue en fait, c'est assez rentable. Icon, pour vous tous ces creepers, ils les achètent aussi. Bien sûr il a trop de thunes Il, coup, il est riche, quoi. il a masse de il pb je sais pas comment Il a masse ouais, de pb moi, sûr, juste non, pour, euh, moi juste pour l'avoir tp un coeur qui avait 9, euh, 1000 points au début de la version il m'a donné 3 pb hein. Juste pour un coeur à 1000 points t'imagines 3 pb gros Moi j'aurais ah ouais. acheté 1 pb max Mais Ça lui a même pas donné 800 points je crois là. même pas 500 Parce que si tu calcules Un cœur à il récupère un tiers Donc il lui a même pas récupéré genre 250 points Bon vas-y, moi je vais t'épée dans le cœur, hein. comme ça je vais me faire euh, au moins 20 points boutique. Ah t'as pas mal. Tu vas faire quoi de tes points boutique après Oh les dernier. Il va... y a un modo sur moi je crois. Barron, ouais il y, y, y a quelqu'un, il sur... y a quelqu'un. Non justement il y a un modo sur moi ou quelqu'un C'est pas possible. Il y a quelqu'un autour de moi Il y a personne. Je peux pas voir les modos comme ça. C'est pas possible. Je mettais le creeper correctement et il se faisait pousser. Y avait un, y a un modo sur même. moi je crois Onyx, tu peux te sur euh, Ou un mec de la force tp ou Ouais Tu peux plus revenir Demande, demandez dans le chat bah s'il y, y a un modo qui c'était pas à moi vous. Un modo était euh, sur moi Rembourser les creepers Non, non, attends, la... attends, je veux juste savoir, ça se peut tout pas hein. Bah non, ils tombaient tous hein. Forcément, il y avait quelqu'un C'est moi ou alors Pardon. Il peut pas se taper, ah, il ah, peut ah, pas ah, se taper. Bon. Attention à toi, Oula. Et là, c'était pas une 10h. Non, mais c'est chelou parce que, collègues. genre, tu regarderas ma vidéo, gros. Genre, les creepers, c'est comme si je les posais sur quelqu'un en fait. Donc, il y avait sûrement un ami, ou genre, le au boulot. Ça, ça devait ça être bolouk, en fait. Je l'ai vu, il était connecté tout à l'heure, donc ça devait être au boulot. Est... Il a 18 remboursés, hein. Bours Onyx a ouvert. mois de la de quoi, être là, de Master Racks. Hier il traînait dans une base aussi. Ouais, de Master Rack il voulait pas me TP er au Fortnite là. Au euh, truc écrit Fortnite, je voulais le réécrire parce hein, qu'il était cassé. Putain, Comment ça marche avec pas. un en cobe. A part ça, ils ont pas de vie Ah, Moi j'arrive à l'ouvrir. Mais non, mais c'est pas ça, c'est juste qu'il prend pas mes commandes. Là c'est pas moi. Il prend pas mes stuff. Ouais, des fois il fait des erreurs hein. Ouais, il prend pas mes stuff. Mais pourquoi il fait ça des fois Non, c'est le plastron Tita, il veut pas. D'ailleurs, moi j'en ai changé un. Là il veut pas. J'ai mis Placeron Tita, Casse Tita et... Non euh, mais le stuff Tita Souda. il veut pas, je sais pas ce qu'il y a. Ça te dit genre ouais. erreur numéro 2, là un truc d'un genre. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, faudra là, il faudra qu'il ouais. fixe. Bah il est où En fait, je crois que quand ça fait erreur numéro 2, c'est parce qu'il y a du stuff que, qui ne prennent pas genre... Si ton stuff a des enchantes bizarres, genre... Ton, ton Placeron, il avait quoi comme enchant. Il avait rien et le pantalon non plus et le casque mmh, il avait euh, protégé Parce que moi tout à l'heure ça marchait pas quand j'avais un unbreaking euh, protection, ouais. euh, protection pour le feu là Moi il voulait pas le prendre ah ouais. quand il avait ça Bah pour tantôt à... On pourra pas ah, passer premier aujourd'hui quand j'étais euh, pas mais... passé mes stuff euh, trucs Et on peut mettre okay. Non on peut pas y'a plus assez de points dans le cœur Touchback ouais. En fait on, on pourrait passer premier hein Si on veut on passe premier quand on veut Ouais on prend les points dans notre cœur on a genre 700 points on a 536 points. Ah, oui, ouais mais on prend pas ça, on prend pas ça, on attend demain si on est capable de dominer l'arène, on prend les points avec le fois 3 et puis... Voilà. Oh, demain j'y vais full space, moi ça va être marrant On peut pas C'est fini ça, gros le, les, les Faut y aller ou... full titan Mais t'inquiète, on prend 2-3 full titan chacun, des potions de repère et c'est bon En fait, faut vraiment jouer au... au... Mais et... Il y a qui en qui va, fait, faut mais qu il faut... Y a qui faut. Faudra prendre des pommes d'or en masse en fait Je oh, sais pas, on, on sais pas, verra qui sera là ça, demain C'est pour hein. ça, moi mais... Tu sais qu'il y a qui ouais, euh, Moi, si y, y a personne qui va. Enfin, s'il manque quelqu'un, je peux y aller. Mais en tout cas, on prend pas les hein. Le pauvre Le pauvre Trash-toi le tâche pauvre. C'est pas les tweets, c'est bon ah, mais... Tu vois, regarde, en plus, il est mode joueur, donc c'est sûr que tout le monde va lui ré répondre. Il a un meilleur pseudo que le mien. Quoi. Oh là Achète Home dans un cœur de faction. Non, on déjà MP, un stack de creep MP même pas, mais, MP, mais direct aussi. Gros, ça m'a coûté oui, oui. beaucoup plus que 128 creepers. Hein. Là, je dois être rendu à 150, un truc comme ça. Hein. Parce que tu as tout le plein aussi. Hein. Ouais, bah ouais. Pas pas 30. Bah, sûrement. Oui. Oh les gars, imaginez. Avec... Hey Onyx, tu m'as redonné mes creepers, right Ouais, je t'avais tout redonné, tu te rappelles Ils se glissaient sur le truc. Et ah, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai, vrai. chelou. Faudra que je regarde euh, avant. Euh, au début du direct combien j'avais de creepers, mais là, j'en ai perdu énormément, j'ai l'impression. Comme là y'en a un 200... qui vient de tomber encore l'heure quand tu nous as fait notre calcul mental t'en avais 236 je crois Ouais mais là il m'en reste ah, 64 il y a quoi Ah mais y'a encore un creeper. Ouais ouais t'inquiète ça c'est bah mon si erreur vas je vais le mêler, je m'en bats les couilles On a pas mec elle fait des vidéos sur le serveur au moins Non Non Il la paye bientôt, il faut commencer à la payer pour qu'elle j'ai la pu Non je crois pas Dis pas des trucs qui fâchent mec ça, Ah merde j'ai bien qu'il en non, mais même, même s'il la payerait je m'en fous, c'est pas mon problème, mais je crois pas que ça vaut le coup de payer une youtubeuse qui fait qui fait pas de, de faction. Si la, la personne fait pas de faction et qu'elle a 200 000 abonnés, ça sert à quoi. Hein. Ouais, voilà. Genre, bah, les si KPP sont intelligents. Moi, j'ai déjà payé, justement, les K8 200 euros, okay, pour une vidéo sur ifac Ça va y ramener personne, en fait. Juste des cheaters qui l'avaient ramené, en fait. Les gens venaient s'amuser à venir cheater. <rire> avais bien le savoir avec des Bah non, parce qu'on avait quand même un bon anti-cheat donc il était vite, vite fait banni, mais bon, ah but, tu fais, euh... tu On pouvait cheater sur un serveur modé alors euh... Non, non, c'était ah pas, pas un serveur modé, c'était ah un serveur modé. Ah ah oui, ah oui, mais même les oui. serveurs modés. Hein. Tu, tu peux cheater là. maintenant. Oui, tu rajoutes un, un truc dans le launcher. Un avant tu peux faire un... Non, tu peux faire un liant, je sais pas comment t'appelles ça là. Ah oui ouais. Non, si t'as les sources du launcher, tu peux faire un broken MC en fait. Ça, en fait, si tu lances pas le launcher skill pp, tu lances un launcher que tu te qu toi-même tes... que, qu genre... ah, que ça marche pas, parce que skill pp, ça marche pas, mais Si, par exemple, cool. tu es capable d'avoir les sources, par exemple, Nexion, je sais que leurs sources traînaient pendant longtemps, si tu es capable d'avoir leurs sources, tu peux te faire un broken MC, te connecter avec, genre, tous les modes que toi t'as as mis dedans et tout, genre, tu peux mettre vape, tu peux mettre no 10, tout ce que tu veux, on a pas du coup, il n'y a plus de moi que Bah, c'est qu'il de le connaître. Sais... Bah, oui, je m'y connais parce que je... je sais que je vais me faire niquer comme ça. Je suis sûr que Mosca ou quelqu'un va faire un truc avec les sources de Kafak et va faire un broken MC. Je me suis renseigné un peu quand même. Et je crois que c'est le dernier Creeper, ça, les gars. Ah. Non, même pas ah, T'as besoin d'aide déjà fait ça, moi mais en bon, fait, si tu fais. veux, je suis dans la trappe et puis c'est terminé, mais. Bah, on connaît... Ah, en queue de V1 maintenant c'est encore plus drôle ça. Et voilà. Mosca, tu penses qu'il va le faire du coup ça J'ai aucune idée moi. Parce que moi je le connais de il de, de, de, de, y a longtemps avec euh, un youtubeur là, je sais plus. Oh Gros, oh, j'ai eu masse de titres par exemple dans son truc, j'ai eu 54 pépites. Oh Putain. Mais bah, mais pas dans le cœur. Hein, il me reste 84... Euh... En fait je pense que le plus rentable c'est reste. dans le cœur. dans le cœur. Hein. Enfin, il était là, chaud non. ce putain de pia en hein, vrai. Ouais.